Faire la différence Vous êtes des enfoirés là. On m'a tiré dessus avec je sais, un flashball. J'ai ouais, bon un zèle coué, exprès. Non, non, mais attendez, c'est scandaleux. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Venez m'expliquer. Vous inquiétez. Et plus vous plus en plus, ils vont me jeter le bombes dessus. J'ai rien, j'ai qu'un appareil photo. Qu'est-ce que vous faites avec un appareil photo Je suis journaliste. journaliste. Vous êtes journaliste. Oui, je suis journaliste cinéma. Et je fais un film Et je filme, j'ai filmé des deux côtés Ce qui n'allait pas des deux côtés, j'ai filmé Vous êtes des enfures aussi Voilà moi moi, je viens discuter. Alors, si je viens discuter, vous discutez avec moi, je suis poli mais vous avez vu dans l'état que vous me mettez Mais non, pas moi, monsieur. Regardez pas voir c'est vous, c'est pareil Ah oui, c'est moi, c'est l'institution, vous avez raison. Non, mais c'est vous qui m'avez... Moi, je suis là depuis le début. J'ai vu qui avait commencé, j'ai tout filmé. très bien, monsieur. Oui. Arrêtez vous oui. énerver, ça sert à rien. Si on vous casse, Donc, vous voyez que le casque, le casque, j'ai pas connu Oui, moi j'ai failli en prendre mon monsieur. Oui, fait. Fait. Alors, vous Alors savez quoi J'ai pas J'ai aux yeux, j'ai En plus j'ai une maladie en plus. pas là, là, parce que Il faut qu'il y ait des dommages il faut qu'il y ait des gens comme moi qui peurent C'est ça que vous attendez. C'est ça que le gouvernement attend. Vous attendez que Quoi Vous attendez qu non, qui non, ça non, tout ça Quoi non Non Vous attendez qu'il y ait des jeux qui meurent C'est vous qui avez commencé à provoquer J'ai rien fait Les autres vous vous faire caser On va tirer dessus, monsieur On va tirer C'est moi qui provoque j'ai silenzé, je tranquille Ah oui, on n'a pas le droit de parler d'ici de le temps, de dire tout à tout le monde On n'a pas le droit Vous m'avez fait prendre une douche, là Attendez Vous, êtes... vous croyez que c'est normal C'est pas une douche, vous m'avez fait deux bombes complètes sur moi C'est bon courage C'est bon courage à vous Vous vous vois, rien, honte à votre place Vous ne pouvez pas écouter les gens je veux dire aux politiques il faut que des gens qui parlent Parce que j'ai vu que les mecs, ils sont allés recrutés pour les casseurs Voilà, ça pourrait vous servir ça Et si c'est peut-être vous qui recrutez Voilà Qu'est-ce oh, que je dis Derrière Derrière Allez Monsieur la on n'a même pas le droit de passer non plus Oh, c'est reculé Yapійle.